Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un maquillage frais pour l'été, pour aller à la piscine quand vous n'avez pas envie d'avoir le maquillage qui dégouline sur le visage, mais quand même avoir un beau teint, quelque chose d'un peu sympa, mais... Voilà, pas trop travailler, juste ce qu'il faut. Alors pour cela, je vais vous montrer différents produits que je vais utiliser, mais je ne vais pas utiliser grand-chose. Alors ce que j'ai trouvé, que je trouve très très sympa, c'est ça. C'est en fait une petite huile euh, au monoeil de Tahiti euh, qui va être sublimateur de bronzage. Donc si vous avez déjà eu l'occasion de vous mettre un tout petit peu au soleil, comme moi, moi je suis un très très blanche de nature. Et là j'ai eu 2-3 jours pour me mettre un petit peu au soleil, ça commence à se voir. Donc si c'est le cas, euh, vous pouvez mettre un petit sublimateur de bronzage, ça sera super bien. Et euh, donc justement, ça permet d'illuminer bien le visage avec les petites paillettes, tout ça c'est très sympa. Donc en plus c'est une huile sèche, donc moi je l'utilise pour le visage et c'est super. Donc je vais vous montrer ce que ça fait, donc là vous voyez ma peau, voilà, on voit bien les petites paillettes. Et donc quand on applique bien... On voit quand même que c'est un petit peu plus sympa, logiquement. Voilà, ça donne un petit peu de couleur. Et en plus, ça illumine puisqu'il y a des paillettes dedans. Ça fait comme un petit effet highlight euh, sur le visage. Donc, je vais en mettre sur les mains pour pas en mettre partout. Et je vais surtout en appliquer donc sur les joues. Sur le front. Sur les yeux. Voilà, mais J'évite d'en mettre sur le nez puisque moi j'ai déjà un petit peu le, le nez rouge de base. Donc j'évite. Je tire bien sur les côtés dans le cou. Voilà, on essaie de bien répartir. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà, pour avoir un petit effet bronzant immédiat et effet bonne mine. Par contre, si vous êtes comme moi, vous avez des petites tâches, des petites choses que vous n'aimez pas. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retoucher mon nez. Et les petites taches euh, qui m'embêtent finalement. Pour ça, j'utilise alors soit, euh, bah, toujours le fond de ta mousse, mais soit le 1, soit le 2, suivant l'intensité du bronzage que vous avez. Moi, je pense que pour le nez et les petites taches, je peux encore utiliser le 1, malheureusement. <rire> mais euh, bientôt, j'utiliserai le 2. Donc voilà, je vais juste repasser un petit peu sur mon nez, qui est un petit peu rouge. Bien que là, aujourd'hui, ça allait. Je peux repasser un petit peu au niveau des cernes. Voilà, on n'oublie pas qu'on ne veut pas avoir tout le visage euh, qui sera vraiment euh, beaucoup beaucoup maquillé. Donc ce que je fais uniquement, je vais prendre avec un petit pinceau, un petit peu donc, de, euh, de fond de teint, et je vais l'appliquer uniquement sur mes petites taches. Alors moi, j'aime pas qu'on voit mes petites taches de rousseur, mais si vous aimez bien, il n'y a pas de souci. Et si vous avez, là j'ai un petit bouton, donc euh, voilà, on corrige. On corrige tout ce qu'il y a à corriger. Donc on veut juste vraiment voilà, garder un teint naturel. Donc par petites touches, on va venir corriger. Si vous êtes par exemple plus foncé sur le front, vous pouvez en prendre un plus foncé. Voilà, essayez vraiment de bien voir euh, ce qu'il y a à faire. Moi j'aime bien retoucher aussi au niveau des yeux, un tout petit peu. Il peut être un petit peu bleu à ce niveau là. Voilà, très peu. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon petit kit pour les sourcils. Alors moi-même, en été, euh, voilà, des sourcils pas faits, c'est pas possible. Donc même en été, je les refais toujours un petit peu. Euh, donc là, j'étais déjà passée un petit peu dessus ce matin. Euh, J'ai fait une grosse, grosse euh, marche. Donc euh, voilà, là, c'est plus 100%. Donc là, voilà, je redessine un tout petit peu mes sourcils. Enfin, c'est plutôt pour vous montrer les étapes. Alors là je vous explique vraiment bien les sourcils dans d'autres vidéos, également dans, dans les formations, la formation maquillage que je propose donc pour les particuliers, pour les professionnels. Donc là je vous montre vraiment en détail tout ça, je ne vais pas revenir dessus, bah, je vous montre plutôt les étapes. Voilà, et euh, donc une autre étape, prochaine étape, si vous allez à la piscine ou s'il fait vraiment très très chaud, que vous avez tendance à transpirer, vous pouvez prendre un, un mascara waterproof. Euh, donc voilà, moi celui-là, je l'aime bien, je trouve assez sympa. Par contre, au départ, quand je l'utilisais, il était un petit peu trop, euh, trop chargé en produit. Et du coup, quand je l'appliquais, j'en ai eu un petit peu partout. Donc là, il faut vraiment bien faire attention d'enlever le surplus. Et on va l'appliquer donc juste sur les cils du haut, un petit peu sur les cils du bas. Toujours pour agrandir le regard, Alors je vais me rendre compte que j'avais mal, mal flouté mon, mon petit correcteur au niveau du nez. Voilà. On peut rajouter un tout petit peu de blush sur les joues, voilà, vu qu'on en été. Alors si vous en mettez trop, hop, on estompe, hein, bien sûr. J'ai oublié de à destomper d'abord sur ma main. plus, là, avec l'huile, ça a tendance à bien bien accrocher. Donc, faut vraiment pas en mettre de trop. Et encore une fois, on peut... Donc, moi, j'aime bien nourrir mes lèvres à chaque fois parce que je trouve que c'est hyper important. Voilà. J'ai ma petite trousse. Je n'ai pas, pas tout sorti. Donc, j'utilise toujours le même. Hein. Voilà, qui est bio. Et voilà. Moi, je réutilise donc le blush. pour les lèvres pour donner, un, pour donner un effet rosé flouté qui est très tendance pour l'été voilà donc le même rosé on peut si on veut l'utiliser également sur les yeux pour faire un petit rappel oui c'est un maquillage qui va aller très très vite hein 5 minutes 5 7 minutes il est fait là je papate un petit peu donc forcément il sera plus long à faire mais sinon c'est un maquillage qui va hyper vite et vous pouvez donc aller à la piscine comme ça donc le, le côté waterproof logiquement si vous mettez pas la tête sous l'eau ça va, euh, si c'est juste voilà pour euh, pour vous poser euh, sur l'herbe ou sur la plage, il euh, n'y a pas de souci. Euh, au niveau des sourcils, il existe des produits qui sont aussi plus ou moins waterproof. Donc là, je vous conseille pas la poudre, mais plutôt un produit waterproof. Et pour le reste, euh, voilà, ça permet de, de camoufler un petit peu les petites euh, imperfections qu'on peut avoir. Donc c'est un maquillage vraiment très très simple, mais qui peut dépanner en été, surtout si vous êtes pressé. Euh, voilà, c'est une petite mise en beauté. J'espère que ça vous a plu, euh, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos à la fois maquillage mais également pour les ongles et si vous voulez rejoindre l'une de mes formations donc euh, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos juste sous la vidéo donc euh, cliquez bien euh, sous la barre d'infos pour bien euh, avoir accès à toutes les informations et bien sûr si vous voulez me joindre euh, je vous répondrai avec très très grand plaisir donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo et à la partager largement avec vos amis je vous dis à très très vite pour plein d'autres vidéos à bientôt